Donc, après, tu vas, tu vas réussir à retourner chez Titan. donc Tu vas, faire, tu vas jouer, je crois, chez Clan Mystique. Tu vas faire Katowice. Euh, bon, ça restera au final assez anecdotique. Et tu vas retourner chez VG parce euh, chez Titan pardon, parce que Shox euh, a quitté l'équipe. Est-ce euh, que ça a été une surprise pour toi Est-ce que tu t'y attendais pas du tout euh... Alors, euh, ben, dans l'absolu, je suis un peu tombé dans le ventre mou chez Clan Mystique c'est à dire que enfin c'était pas le sup top mais c'était vraiment le sup top international et j'avais vraiment pas l'habitude de ça donc euh, mais par contre je faisais des, des très très grosses performances individuelles mais euh, je sais les exigences de Titan à l'époque et euh, voilà être bon individuellement c'est cool mais ça suffit pas et euh, c'est pas ce que les grosses équipes recherchent principalement donc euh, je sais j'avais toujours une très bonne relation avec Jérôme euh, il me suivait toujours donc euh, j'y cro croyais à moitié parce que en plus de ça euh, voilà, j'avais passé une, une semaine chez Exi à l'époque parce que euh, voilà c'est des gens que j'aime bien et voilà j'étais chez Exi j'étais à l'époque avec j'étais chez Exy avec Jérôme et on parlait voilà sans mais rien de concret tu vois euh, et une fois que Richard est parti voilà ça n'a pas été fait euh, unanimement mais euh, ils ont décidé de me prendre chez, chez, euh, chez Titan. Je sais que certains joueurs chez Titan, à l'époque, avaient euh, quelques euh, interrogations sur moi. Et, euh, et voilà, je suis content que c'est passé, parce que voilà, c'est à ce moment-là que je me suis le plus imposé en tant que bon joueur, j'ai envie de dire. Euh, c'était vraiment un tournant de ma carrière, c'est LE tournant de ma carrière pour moi. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc tu rejoins, tu vas retrouver Smith. Euh, et c'est là où il y aura un changement de rôle parce que lui du coup, il était sniper, il va passer donc euh, plus polyvalent. Est-ce que ça a été une discussion pour ce changement de rôle ou ça paraissait comme euh, trop évident que ça devait être toi le sniper euh, et lui un peu plus poli quoi Bah déjà chez VeryGames on avait joué ensemble donc euh, lui il était déjà polyvalent, euh, j'étais déjà le sniper principal. Mais euh, oui le, ça, euh, ça semblait euh, évident donc euh... et puis Edgy était, euh, était et, et très bon en poli. Euh... C'était était un bon sniper, mais euh, il n'avait il avait aucun problème à, à changer son rôle. Alors que par exemple, moi, voilà, euh, je me sens à l'aise au rifle, mais euh, de là à changer mon rôle, euh, c'est très compliqué. Quoi. Donc euh, c'était à l'époque, euh, même si, comme je t'ai dit, j'ai changé de dimension et je, je, je grandissais, euh, je gagnais en maturité et surtout, euh, je devenais un joueur de plus en plus complet. Mais euh, voilà, même c'est quand même, quand même edgy, quoi c'est vraiment l'un des joueurs les plus complets de la scène, donc... Euh... Enfin, c'était l'un des joueurs les plus complets de la scène, donc... Euh... Il n'y avait aucune interrogation là-dessus. quoi C'est là aussi où tu vas rejoindre la Gaming House. Euh, comment ça s'est passé, c'était une, une première pour toi, on va dire, en dehors de tous les bouts de bootcamps euh, Shox, ça, il n'a pas trop apprécié. Toi, comment tu as réussi à t'adapter à ce modèle Alors moi, ça a été à double tranchant. Euh, voilà, moi je rentrais dans l'âge où... Euh voilà tu t'intéresses aux filles, voilà, et c'est souvent la première fois, la fois où euh, mon départ à Gaming House juste avant voilà c'est là où j'ai rencontré une, une fille où je tombais très amoureux d'elle et c'était très difficile d'être euh, distancé comme ça et, euh, et d'un autre côté euh, d'être autant focus sur le jeu ça m'a rendu euh, ça m'a rendu très constant à la, à la fois très constant et à la fois euh, bah, j'ai atteint un pic de niveau euh, que je ne pensais pas possible à l'époque pour moi, c'est-à-dire que voilà moi je suis quelqu'un qui manquait de confiance en moi à l'époque et euh, je pensais pas que je pouvais devenir un joueur avec euh, avec un potentiel skill comme comme celui-là quoi. Donc euh, donc voilà on va dire que ma vie sentimentale était chaotique et que je signais du cœur tous les jours, mais d'un autre côté euh, j'étais épanoui dans le jeu quoi. Et donc euh ouais. c'est marrant que ça n'a pas eu justement d un impact négatif, non Parce que ta vie personnelle, c'est marrant que ça n'ait pas eu un impact négatif sur ta, sur ta carrière, ou je sais pas, peut-être une espèce de revanche, je sais pas Alors, ouais, c'est paradoxal, tu vois, mais euh, je pense que dans mon comportement de la vie de tous les jours, j'étais pas facile à supporter, parce que justement, c'est la première fois que je prenais une grosse claque comme ça, et ça a duré longtemps, en plus ça a duré trois ans où j'étais pas bien, tu vois. Mais euh, dans l'absolu, euh, ouais, dans le jeu, ça c'est pas... Ça s'est pas ressenti quoi. Je sais pas si c'était une espèce de revanche sur la vie, mais, euh... mais ouais dans le jeu j'étais... Euh... Je sais pas, apparemment, euh... pour être meilleur, faut être triste. <rire> ok. Euh... Donc là, on va dire que ta fidélité à Existence et Niak va prendre un nouveau tournant quand tu vas, quand tu vas refuser en fait, l'offre euh, mercenari euh, au niveau du shuffle. Euh, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi euh, être resté aussi fidèle euh... À Exy à ce moment-là, quoi Sachant que c'est vrai que c'était une petite Dream Team aussi qui se montait à côté, quoi euh, Alors, il y a plusieurs y a plusieurs, euh... y a plusieurs raisons. Euh... Premièrement, ouais, euh... comme je t'ai dit, mon retour chez Titan, voilà, c'est pas fait unanimement et tout, donc j'avais je devais une, une fière chandelle à, à Jérôme et Exy, euh... et encore plus longtemps à Jérôme, parce que voilà, c'est lui qui m'a fait quand même percer à l'époque. Euh, donc, je voulais pas le quitter comme ça, et aussi parce que j'avais la chance de rejouer avec Dan, et, euh, et oui, évidemment, je me sentais pas très bien de la manière dont on s'est quitté. Donc, euh, rejouer avec Dan, ça me c'était un challenge qui me paraissait très intéressant. Et, et malgré le fait qu'on était en froid, je l'ai quand même toujours respecté en tant que joueur. Euh, donc, voilà, enfin, et dans l'absolu, moi j'ai jamais regretté d'avoir euh, euh, refusé Mercenary parce que. Voilà moi ça m'a apporté beaucoup de choses, voilà, euh, j'ai pu continuer avec le niveau que j'avais, euh, ça m'a ouvert des portes. Euh... <rire> et euh, voilà, en gros, euh, aucun regret. Euh, Peut-être un majeur en plus sur mon palmarès, ça aurait été bien, mais, mais voilà, euh, je suis fier du parcours que j'ai eu et, et, euh, et si c'était à refaire je ferais la même chose. Alors il y a aussi quand même un gros point noir, c'est cette fin d'année 2014 euh, chez Titan, c'est forcément euh, Kali. Euh, alors toi aussi pareil, tu étais à la Gaming House au moment de son ban, euh, c'est vrai qu'on t'a pas forcément trop entendu sur euh, ce sujet, comment t'as vécu euh, euh, le moment présent. Euh, je pense qu'on a assez entendu euh, Exy ou Jérôme là-dessus, mais toi d'un point de vue personnel, c'était quoi le sentiment que tu voulais le tuer à l'époque Comment ça se passait Moi j'étais en train de rigoler honnêtement. <rire> <rire> euh, franchement sur le coup je me suis dit ouais... Pff. Ouais, une erreur, tu vois, comme tout le monde. Et ensuite, en fait, euh, quand, il est quand il est parti, lui, nous, on a, le, le premier réflexe qu'on a eu, c'est regarder ses matchs, tu vois. Et en fait, euh, en sachant qu'il cheatait justement, on avait un regard différent de d'habitude. Et en fait, moi, j'étais vraiment mordé à chaque action parce que... Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont quand même assez... Enfin, il y avait des choses quand même assez bizarres. Et euh, voilà... Euh, J'étais vraiment dégoûté de rater le major, évidemment, mais euh, euh, mais bon, enfin, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi, parce que parce que c'était une situation très difficile et, euh, et voilà, quoi. Enfin, je pense qu'on en a assez entendu parler. Je pense que faut mettre ça aux oubliettes maintenant. Euh, ouais, je sais pas comment c'est possible de faire ça, mais <rire> mais ouais, voilà. Moi, j'ai plutôt pris ça à la rigolade que que, que le contraire, quoi. Alors Justement, bon, tu rates le Major, et euh, bon, après, vous ne passez pas encore les poules avec Titan euh, sur les Majors suivants. Euh, comment tu as vécu un peu cette, on va dire, entre guillemets, cette malédiction euh, sur les Majors euh, depuis, euh, depuis ton entrée chez, chez Titan euh, C'est vrai que bon, Exi, ça a dû pas mal euh, l'entamer, et toi, personnellement, est-ce que tu est, est as senti vraiment ça, cette pression à arriver des Majors Et euh, je ne sais pas comment tu l'expliquerais euh, euh, à froid maintenant, comme ça, là, après tant de mois euh, bah alors Au final, il n'y avait pas que les Majors qui, qui pêchaient chez nous. Hein. Honnêtement, on ne faisait pas des résultats super excitants, Même si on faisait une finale par là, on arrivait peut-être à gagner un tournoi par là. Euh, Je vais te dire honnêtement, euh, ça devenait de moins en moins difficile, les éliminations. Euh, voilà, mentalement, on était prêts, quoi. enfin On était prêt à sortir directement. Euh, on savait qu'on n'était pas favori. Euh. Je pense que ce qui est dommage, c'est que justement, euh, le Major de la Dreamhack... C'était le Major où on était vraiment les plus forts, où individuellement on était tous à notre meilleur niveau et en équipe vraiment on était, on était relativement bons. Je pense que c'était notre meilleure chance de perdre en Major et euh, j'avais des grandes ambitions et des, on avait des grands objectifs pour ce tournoi-là. donc euh, C'est aussi ça qui fait que voilà, les joueurs dans l'équipe, euh, le ban de Cali, voilà, ça nous a mis un, un gros coup parce qu'on parce qu avait vraiment travaillé dur pour ça. Je me rappelle de Dan qui voulait vraiment plus Prague, quoi Enfin, une à deux semaines après, après cet événement-là, ben, on ne voulait plus jouer. quoi on, voulait, on a fait une petite pause et pour, se, pour se remettre les choses au clair. C'est difficile. Mais sinon, ouais, à autre mesure, les majors, euh, comme je t'ai dit, c'est devenu de moins en moins difficile. Okay. Euh, donc ensuite, il y a cette. Euh Comment s'est passée euh, l'approche de Envy pour euh, le transfert Est-ce que ça s'est vraiment tout passé, euh, eu eu euh, passé non, ça tout passé à Montréal Ou est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avant l'event Comment ça s'est passé Non, ça s'est tout passé à Montréal. Nous, on était out du tournoi, Envy était encore en train de jouer. Non, euh, ouais. Euh, je me rappelle que Dan euh, avait disparu. Euh, il m'appelle, il me dit « viens voir, on va marcher un petit peu ». Il me dit « ouais, euh, j'ai une proposition d'Envy ». Et là, je suis là, je fais BJ frère et tout, euh, tu devrais y aller et tout. Parce qu'il m'a dit, j'ai une proposition d'envie. Donc j'étais là, je fais, vas-y. Mais j'étais un peu dégoûté, tu vois. <rire> et là, il me dit, eh, oui, mais toi aussi, ils te veulent, voilà. Et donc, euh, à l'époque, Titan, voilà, ça, ça n'allait pas, les résultats ne suivaient pas. Donc, euh, voilà, c'était difficile de refuser tout ça. Euh, la manière dont ça s'est fait, voilà, de notre côté, euh, avec Dan, euh, je pense qu'on l'a fait. Euh, la plus rigolo possible de l'autre côté bon je ne jugerai pas mais euh... mais oui c'était irrefusable pour nous euh... nous on l'a on... enfin on l'a dit moi je on l'a à jérôme d'abord parce que euh... on a une relation particulière avec lui et, euh... et je me souviens en plus de c'était après le tournoi comme je t'ai dit et... et on convoque tous les autres dans la chambre et si tu veux moi j'ai un réflexe c'est que quand je suis stressé ou que ce genre de situation, ben je tape des fous rires. Donc en fait, euh, moi je vois Exy arriver dans la chambre avec son petit bloc-notes, avec écrit un peu euh, plein de choses par rapport à la LAN, tout ça, tu vois. Et voilà, moi j'explose de rire en voyant ça, Dan explose de rire. Mais c'était vraiment c'était nerveux quoi, c'était ouais. pas du manque de respect ni rien, c'était vraiment nerveux. Et euh, voilà, là on, on leur annonce. Euh, je pense que ça n'a pas été super facile pour eux, mais... Euh, je pense que voilà, à notre place, ils auraient fait la même chose. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que humainement aussi, on était, on était, une équipe très proche. On s'entendait on ultra bien. Donc, euh, donc, voilà, dans tous les cas, même si ça ne suit pas, c'est toujours difficile de quitter une équipe où humainement, ça se passe quasiment à la perfection. Alors bah, tu retrouves Happy du coup euh, sous le lead d'Happy, euh, justement c'est vrai que c'est un peu tes deux grands leaders Exy et, et Happy pour le moment dans ta carrière, euh, en attendant un troisième peut-être Richard, euh, est-ce que si tu devais donner une grande différence dans la manière dont ils te géraient, dont ils utilisaient il en tant que sniper, euh, ça serait laquelle tu penses si tu devais en donner une grande différence <rire> <coughs> Il euh, bah, y, a, y a deux types de leaders là. enfin euh, J'ai apprécié jouer avec les deux. Je pense qu'il y en a un qui est plus au service de l'équipe en sachant exil euh, Et il y a l'autre qui, qui voilà, il aime, il aime être aux avant-postes. Avant enfin, pas dans le jeu, hein, mais <rire> un, peu, euh, un peu... Voilà, il veut être la star. Euh, et euh, honnêtement, Vincent a été la star de son équipe pendant un moment et il l'a très bien fait. Il a fait gagner beaucoup de tournois par son lead et par, euh, par son niveau de jeu. Euh, mais voilà, ob obligatoirement, voilà, euh, euh, ça bride un peu les joueurs autour. Mais euh, ouais, moi ça ne me dérangeait pas. Faut, honnêtement, euh, j'ai trouvé mon compte aussi. Euh, je, par, je pense qu'en 2015, j'ai fait des bonnes performances et là qu'on a gagné. Voilà, euh, j'ai fait des bonnes performances voilà, malgré le fait que je n'étais pas certainement le joueur le, mis le, le plus en avant. Et euh, comme je t'ai dit, voilà, ça ne me gênait pas du moment qu'on gagnait. Euh, voilà, ça c'est la grosse différence entre les deux. Euh, mais euh, je dirais qu'à long terme, voilà, le problème de, de Exi, euh, à l'époque où j'ai joué avec lui, c'était euh, surtout euh, sa capacité à... Par exemple, voilà, moi j'ai toujours trouvé qu'on avait un map pool très réduit. Euh, je pense que c'était surtout basé sur l'entraînement. voilà. Euh, notre système d'entraînement n'était peut-être pas le meilleur possible et, euh, et voilà quoi. En ce qui concerne Vincent, euh, je pense que ce qui a marqué le plus de gens c'est surtout le fait que, que ce soit en 2015, 2016 ou, ou peu importe, on a toujours eu le même style de jeu, on a toujours eu la même stratégie et ça manquait de renouveau. Euh, je pense que voilà, Vincent a peut-être eu des problèmes de motivation de temps en temps. Euh, je dirais que ce n'est pas le joueur le plus stable et le joueur le plus. Euh, il peut être parfois nonchalant. Quoi. Et, et voilà. Sinon, euh, pas de critique particulière sur les deux. Moi, j'ai apprécié jouer avec les deux. Euh, j'ai gagné, gagné avec les deux. Et. Euh, euh, avec Ixi, je me sentais peut-être plus à l'aise parce qu'il il comptait énormément sans moi. Mais. Euh, mais euh, voilà. Le palmarès de Vincent parle pour lui de toute façon. Il y a cette finale contre Fnatic à Colonne 2015 où vous avez un peu le tilt assez énorme quoi. Euh, comment vous l'avez vécu vous euh, à l'époque sachant que franchement vous étiez super bien partis et on sentait peut-être euh, enfin une deuxième victoire en majeur quoi. Euh, comment l'avez vécu en interne et toi personnellement euh, toujours? Alors pour remettre les choses en contexte on avait uniquement quelques semaines d'équipe c'était notre deuxième tournoi ensemble. Euh, L'objectif si Ouais, j'ai envie de te dire l'objectif c'était la finale, mais euh, de manière réaliste, euh, avec la préparation qu'on avait, la demi-finale, on se serait sûrement contenté. Euh, mais bon, voilà, une fois en finale, euh, tu veux gagner et euh, comme tu l'as dit, ouais, ça partait relativement bien parce que on mène 15-8, je crois, ou 15-7. Euh, le tournant du match, c'est sur voilà, sur D2, le tournant du match, c'est le 1v3 de crime sur le B. Euh, faut, honnêtement, euh, aujourd'hui je, je peux toujours pas le regarder, c'est ah. toujours difficile. Et voilà, après avoir perdu la première map, après avoir autant dominé et mené au score, euh, ouais, un chill total. Euh, on se doit en major, surtout sans un major en finale, d'être euh, de se dire bon, allez, c'est pas grave, on va rebondir. Mais là, c'était tel que c'était très difficile à rebondir. Et voilà, ouais, la map d'après. Euh, elle se passe euh, mal, notamment pour moi. Euh, je fais une performance assez médiocre, alors que je me sentais relativement bien sur D2. Euh, ouais, perdre, la, perdre une finale de Major, c'est déjà difficile, mais en analysant sa propre performance, c'est d'autant plus difficile. Euh, J'ai vraiment essayé d'être fort, mais une fois arrivé au backstage, je pouvais pas contenir les larmes. Quoi. Je, euh, je suis sensible donc euh... <rire> donc voilà, c'est parti tout seul. Euh, je me rappelle que, que tout le monde essaie de me rassurer, mais voilà, moi je, je, ben, je me rappelle que j'avais trouvé du, du, du confort, du, du réconfort euh, chez Vincent parce que voilà, moi j'ai toujours, toujours une relation privilégiée, enfin spéciale avec Vincent. Et, euh... et ouais, euh, ouais, je pleure dans ses bras pendant, pendant 10 minutes quoi. <rire> Alors justement après il y a un peu l'antithèse de ça, c'est cette victoire en demi à Cluj contre G2, un euh, match de fou. Euh, D'ailleurs est-ce que je sais pas, c'est peut-être ton match le plus tendu, le match le plus serré euh, peut-être de ta carrière en fait, hein, emporté comme ça et avec un tel enjeu quoi. Il y a eu aussi un match récemment d'OEG contre Space Soldier qui a été très très difficile à jouer. Euh, c'est très comparable à ce match contre G2, mais voilà contre G2 c'est le Major, c'est demi-finale. Euh, honnêtement on est favori du tournoi. Euh, on sort de la G-Finity Ledrymack London, qu'on gagne en écrasant euh, TSM, qui nous battait vraiment pas à l'époque, et qui était également favori à ce tournoi-là. Euh... L'entame de match je passe très mal. Euh, on joue des deux en première map, on la perd, comme en quart de finale contre Statique. On... Les débuts de match se passent toujours mal, de toute façon, euh, à ce moment-là. Euh... Euh, on arrive sur Inferno, on fait un side euh, correct en terreau, même plus qu'au correct. On prend énormément de runes clés, euh, des runes cruciaux qui brisent totalement notre cycle-monnaie, on arrive à accrocher l'overtime. Et euh, là, euh, voilà, on prend 3-0. Donc euh, 3-0, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Major as 2 minutes entre les sides. Je pense que pendant ces deux minutes, euh, personne n'a parlé. On, était, on avait tous des têtes, mais vraiment. Euh, on aurait dit que notre mère était morte, tu vois. Enfin, C'était vraiment horrible quoi. C'était atroce à. L'attente était, était très longue. Euh, on y croyait... Enfin, cro c'est pas qu'on n'y croyait plus, tu vois, parce qu'au final, euh, on arrive à remonter. Mais euh, on regarde et on se dit, putain, il y a 1-0 pour eux. Ils ont trois balles de match. Enfin, euh, on rentre à la maison, quoi. Et euh, bah, voilà, on a tout donné en rentrant euh, dans, dans la deuxième partie du premier overtime. On remonte à 3-3. Et là, voilà, tout s'inverse, dans la mesure où, euh, où ils ont c'était à leur tour de prendre un coup de main sur la tête euh, ça c'était une game qui s'est jouée au mental euh, c'était la surprise du tournoi ils étaient très forts euh, ça s'est joué au mental et et voilà enfin on gagne la deuxième map euh, sur le fil et, euh, et la troisième euh, bah c'est un peu euh, j'ai comparé ça un peu à la finale de Cologne où on se fait comeback sur des deux et la deuxième map enfin on a enfin on peut on a on n'arrive pas à se relever quoi et je pense que c'était assez similaire pour eux. Et, euh... <rire> et ouais, on arrive à atteindre la finale, mais ouais, ça restera, euh... Euh... Ça restera un très beau souvenir et, et l'un des matchs les plus compétitifs à jouer. Alors, euh, chez certains joueurs, leur victoire en major, ça... c'est pas forcément leur plus beau souvenir. Euh, Est-ce que c'est le cas pour toi Du coup, t'as pour le moment seule victoire en major, vraiment le plus beau souvenir de ta carrière, quoi. Euh ben dans l'absolu, le majeur c'est le Graal pour un joueur de CS:GO GO aujourd'hui. Euh, je dirais que mes, que mes plus beaux souvenirs sur CS, c'est euh, les deux majors. Voilà. Malgré la défaite en finale de Cologne, je retiendrai surtout l'atmosphère du stade, euh, qui était exceptionnelle, donc euh, euh, le parcours, tout ça, ça fait partie aussi de, de mes plus beaux souvenirs. Mais ouais, number one, c'est la victoire au majeur. C'est surtout que ouais, le parcours n'a pas été facile. Quoi. Euh, on, était, on était quasiment out en demi. Et, et euh, voilà, c'était une premier victoire en major et c'est jouissif. Comment euh, avec Kiyoshima, donc il y a Kishima qui vous kick Kiyoshima à l'époque, euh, et c'est là où on a un peu commencé euh, le downgrade d'Envy. De, Comment tu as vécu ça euh, Est-ce que tu l'as vraiment ressenti en interne, ce downgrade à partir du moment où Kyo a été kick Ou ça a été un peu plus lent et, euh, et vous avez réalisé au final euh, Quelques mois après quoi Non, mais dans l'absolu, euh, ouais, on a downgrade, mais euh, si tu regardes les LAN avant Katowice, ça va quoi. Enfin, on fait top 3 à l'ESL Pro League en perdant Navi en demi-finale. Euh, voilà, ouais, c'est vrai que Navi, euh, c'est une équipe qu'on les battait tout le temps, mais voilà, les gens s'adaptent. Euh, on ne peut pas battre les équipes, euh, tout, tout le temps les mêmes équipes et tout le temps. Ça n'existe pas. Donc, euh, donc je dirais que ouais, le kick de kiwa était peut-être un peu prématuré, euh, sûrement même, euh, mais voilà, le problème qu'il y a eu chez Envy, c'est que malgré les bons résultats, parfois, euh, on n'était pas, pas dans un esprit de travail ultra sain, donc euh, ça crée des tensions dans l'équipe et, et voilà malgré les bons résultats, on, a quand même, on avait quand même peut-être besoin de ces changements. Mais euh, dans l'absolu, après, voilà, on prend un nouveau joueur, il y, y a un nouveau gain de motivation. Et, et en fait, ce gain de motivation, il, il s'est transformé en quelque chose de terrible parce qu'on contreperf directement notre première ligne avec notre nouveau joueur. Et directement, voilà, enfin, tout ce qui était motivation, ça s'est transformé en, en plein de choses négatives. Donc, euh, on va passer un peu sur toute cette année. Au final, ça, je pense que ça restera anecdotique dans l'ensemble de ta carrière. Ouais, voilà Il euh, y a donc ce fait, cette grande storyline qui arrive dans cette nouvelle équipe G2 dont, dont tu fais partie, c'est la première fois que tu vas jouer avec Shox. Euh, Est-ce que c'est finalement, c'est vrai que tout le monde attendait comme euh, enfin euh, le truc qui devait se passer euh, Toi, comment tu vois euh, cette alliance avec euh, Shox C'est un peu, on va dire, les deux meilleurs joueurs de France euh, bah Moi, Richard, j'ai toujours entretenu des bonnes relations avec lui. Euh, humainement, euh, on... super quoi. On n'a jamais eu la chance de jouer ensemble. Euh, énorme respect pour le joueur. Euh, tout le temps. Toujours, toujours. Même quand il avait ses petits problèmes de comportement il euh, y a quelques années. Euh, fin, je pouvais le juger son comportement, peu importe, mais ça restait le joueur que c'est. quoi. Donc euh, toujours du respect pour le joueur. Et, euh, et ouais, fin, je, je, te, je te mentirais si je te disais que je voulais pas jouer avec lui. J'avais très envie de jouer avec lui. Euh, un petit peu d'influence euh, par la par la communauté aussi, on va pas se mentir, Mais euh, mais ouais, lui, lui et comme lui comme moi. Euh, on, on savait que, que notre alliance duo pouvait euh, pouvait résul... enfin pouvait donner un résultat à quelque chose de très bien. Donc euh, donc ouais, grosso modo, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on se tourne autour sans vraiment jouer ensemble et on attendait ça quand même de pied ferme. Ok, il euh, y a aussi un truc que je voulais savoir, c'est... Il euh, y a Kenny, enfin euh, Kenny, euh, Sixer qui a... Est-ce que tu as filé ton AOP euh, à Sixer C'est vrai qu'apparemment, comment ça s'est passé Il euh, y a eu quelques rumeurs à Certaines disaient par exemple que ça pouvait appartenir à la structure et tout. Hein. C'est quoi la vérité alors euh, bah Alors déjà, euh, j'ai jamais eu, jamais eu une structure qui m'a donné un skin. Euh, en vrai, que je leur demandais, ils m'en donneraient, mais... Enfin, non, j'ai pas besoin qu'on me donne de skin. Euh, moi, Sixer, c'est une personne qui, avec qui je qui, qui me ressemble beaucoup dans la vie, humainement, tout ça. Euh, on est devenu vraiment vraiment proche très rapidement, même à l'époque où il a stand à Kiev, à la place de Nathan. Euh, on, a plein de, on a beaucoup de points communs, et, euh, et voilà, moi, euh, à la création de G2, c'était vraiment le, le plus difficile, c'était pour lui, quoi. Euh, voilà moi de mon côté enfin ouais, j'étais un peu triste depuis de, de plus être avec lui au quotidien donc euh, ouais franchement c'est anecdotique tu vois mais ouais je vais donner mon awap mais c'est quand même anecdotique c'est qu'un skin tu vois mais euh, pff, je savais qu'il qu aimait bien mon dragon lord et, <rire> et je vais donner parce que de toute façon je voulais me remettre à lazimov donc euh, okay. donc voilà ok euh, alors pour finir je... C'est vrai que es un peu une machine à, à one action quoi, c'est-à-dire qu'on met ton pseudo sur, sur Youtube et on, on va dire qu'on a un florilège de, de one action. Est-ce que toi tu es quelqu'un qui aime regarder euh, tes propres one action, tes propres on va dire frag movie, et est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement dans toute ta carrière quoi euh, Oui, enfin je pense que beaucoup, bah, la majorité des joueurs regardent sûrement leur actions. Euh, C'est une satisfaction personnelle. Euh, ça peut être aussi une petite motivation. Euh, après une, une vidéo qui m'a marqué... Euh, euh, il doit y en avoir, mais honnêtement, euh, comme tu l'as dit, il y, y en a vraiment beaucoup. Et, euh, et j'en ai regardé aussi beaucoup, donc euh, je peux pas te dire exactement laquelle euh, laquelle fait laquelle est ma favorite. Quoi. On va dire que tu as... Tu as tout gagné, tu as gagné un major dans, dans ta carrière. Qu'est-ce euh, qu qui te reste à faire Qu'est-ce que tu veux accomplir vraiment sur le jeu Est-ce que vraiment tu veux. Tu veux tout, même si tu es, es, es, es déjà une légende sur le jeu, euh, qu'est-ce qui te reste à accomplir vraiment que tu aimerais euh, accomplir sur le jeu sur les prochaines années quoi euh, Alors, moi j'ai un grand regret, et c'est pas parce que c'est vient de me le souffler, mais j'ai un grand regret c'est euh, d'aller à Cologne avec le, avec le bus de français. Et de ne pas gagner euh, donc déjà ça j'aimerais bien le faire et euh, surtout le plus important pour moi aujourd'hui c'est de, de continuer à gagner parce que je pense qu'il y en a, on a jamais on n'en a jamais assez de gagner sur une, sur une base constante donc euh, c'est ouais, voilà c'est mon objectif pas à court terme pas à moyen terme mais à long terme et euh, c'est aussi pour ça qu'on a créé euh, notre équipe euh, à l'heure actuelle je pense qu'on a fait le tour euh, je te remercie si tu as des personnes à remercier euh, sur l'ensemble de ta carrière, je sais pas, c'est maintenant en tout cas. Oh bah sur l'ensemble de ta carrière. Bah, déjà je te remercie à toi. Euh, c'est toujours euh, sympa de ce genre d'initiative. Ça montre quand même que vous vous intéressez à moi, donc c'est cool. Euh, merci à Vacarme pour leur travail parce que voilà, ils font vivre la communauté. Euh, c'est assez, c'est toujours. En plus, ben, on aime bien le staff quoi. <rire> euh, je remercie. Euh... Je ne pourrais pas tous les remercier, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui m'ont soutenu et aidé pour ma carrière. Mais je dirais les trois principaux qui sont euh, Jérôme, Vincent et Dan. Euh, Exy aussi. Exi. Euh, je remercie la communauté française, qui euh, est parfois très dure comme la communauté internationale, mais qui au final quand même a un soutien, qui a, qui a un soutien sur du long terme. Et, et qui ne lâche jamais l'affaire, même quand on enchaîne les, les mauvaises performances. Donc euh, ça c'est toujours bien, parce que oui, on lit les commentaires, hein, on va pas se mentir. Euh, et ouais, c'est à peu près tout. Euh, je remercie euh, tous les teammates avec qui j'ai joué, parce que euh, voilà, bon, les lignes de mon palmarès, je les ai pas écrites tout seul. Donc, euh, donc voilà. Et les sponsors. Merci G2. Merci à toi, c'est cool.